Salut à tous, après plusieurs euh, semaines d'absence, vraiment, euh, quand je dis vraiment, je sais même pas pourquoi je dis vraiment, pourquoi je dis vraiment, euh, j'étais absent, j'étais absent, pourquoi j'ajoute vraiment, euh, donc après plusieurs semaines d'absence, euh, absence de quoi, parce que j'étais là en fait, parce que j'étais sur YouTube, j'étais sur YouTube, euh, bon, c'est vrai que je prêchais dans mon église et puis les gens pensaient qu'en fait, euh, je ne sais pas, souvent quand je prêche dans mon église et qu'on en fait, qu met ça sur YouTube ou sur Facebook, vous pensez que je ne vous parle pas Non, je, je parle à tout le monde. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis « absence ». Bon, je dois déjà expliquer pourquoi « absence euh... ». Oui, en parlant en fait d'une émission, voilà, une émission, un programme, mmh. comme rencontre sur les réseaux sociaux, « Allô, les ciel est ouvert », ce genre de programme-là, euh, où je viens en fait sur la toile pour pouvoir vous encourager, pour vous conseiller, pour vous coacher. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là que j'étais absent. Sinon, en principe, si vous me suivez bien sur euh, la chaîne YouTube de notre ministère ou sur euh, mon Facebook, « Pasteur Alain Patrick », vous voyez bien que euh, je continue à donner des conseils, je continue à enseigner, je continue à exhorter. Et je continue à, à assumer mon rôle de guide spirituel. Gloire à Dieu. Merci. Donc, en fait, je, je, je veux revenir vers vous avec un, un, un nouveau concept, mais en réalité, bon, c'est juste parce que je veux faire cinq minutes où je parle avec vous pour vous encourager un peu sur certains sujets ou répondre à vos questions. Et on a euh, intitulé cette émission « Simplement cinq minutes avec Alain Patrick ». Et je vais parler de tout avec vous pendant ces cinq minutes pour euh, encore euh, vous encourager. Mais je veux surtout répondre aux questions que vous allez me poser. Ok Donc, n'hésitez pas à me contacter pour euh, euh, poser vos questions, quelle que soit la question. Je prendrai le temps de, euh, de répondre. Donc, prenez le temps, écrivez votre question, envoyez-la moi sur euh, Facebook, sur Instagram... Sur, euh, euh, sur quoi Bon, principalement sur Facebook et Instagram, ok Je verrai en fait comment mettre en place une ligne WhatsApp pour que vous puissiez aussi me poser des questions sur WhatsApp. Mais en principe, si vous avez Facebook, vous avez Instagram, euh, ça devrait déjà aller. <rire> Gloire au Seigneur. Ok, on va commencer par une première question. Qui doit faire le ménage à la maison entre un homme et une femme lorsqu'ils sont mariés Qui doit faire le ménage Qui doit faire des tâches ménagères Qui doit cuisiner Qui doit faire la vaisselle Qui doit balayer la maison Qui doit tenir la maison Il faut pas tergiverser, la réponse est très claire, c'est la femme. <rire> <rire> <rire> Oubliez ce que je viens de dire couper Amenez-moi le clap. Le clap est où Le clap est où Il y avait un clap ici, là. C'est où On va couper cette partie, là. Hein? C'est où Il est où, mon clap s'il si, y avait le clap ici. Bon, c'est pas grave. Coupez. Non, c'est pas la femme, s'il vous plaît. Prenez pas cette partie-là en disant que j'ai dit que c'était la femme. Non. En fait, les deux doivent faire. C'est souvent le conseil que je donne. Et souvent... Euh, c'est l'éducation que euh, certaines personnes ont eu de leur famille qu'ils vont amener dans le foyer. Et euh, certains vont dire non, mais c'est la femme qui doit faire parce que chez moi, c'était la femme qui faisait. Mon grand-père m'a toujours dit que c'est la femme qui fait. Donc, euh, euh, c'est donc, euh, la femme qui doit faire le ménage. Il y a même certaines personnes qui sont scandalisées. Lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils se rendent compte que c'est la femme qui fait tout. Bon, ça c'est surtout en Afrique, hein, pas ici. En fait, les temps ont changé. Euh, tout a changé. Pouvez-vous taire, là, je fais une vidéo, là. C'est bon, là hein Tous les internautes vont entendre vos échanges, là. Hein bon. Euh, gloire à Dieu, c'est bien. Ils vont se taire un peu. Julia, Sabrina, J.S. ne pas. Franchement. Bon. Faut leur dire de se taire. Euh, donc, je disais encore quoi Bon, ils m'ont coupé, ils m'ont interrompu. Le reste, c'est dans la prochaine vidéo, ok Donc, restez attentifs. Dans la prochaine vidéo, je vais apporter des éléments de réponse. Parce que l'émission, c'est 5 minutes avec Alain Patrick. Et là, ça fait 4 minutes 55. Je ne peux pas faire plus. Ciao. Bye bye. Hé hey, hé hey.